1 1 2 Bonsoir à tous, euh, c'est un peu étrange de lancer un festival et une expo euh, uniquement en virtuel finalement, mais nous nous adaptons aux circonstances et en tout cas je, je suis très heureux que Nice Fiction puisse poursuivre son développement, et en particulier dans le cadre de la bibliothèque euh, municipale et la bibliothèque Nussera en particulier. Je suis très heureux d'avoir découvert les œuvres de Guillaume Tavernier euh, que je connaissais simplement, moi, au travers de, de ces jeux de rôle. Et donc j'ai vraiment eu beaucoup de plaisir à découvrir ces œuvres. Très heureux que la bibliothèque ait, ait accepté de les accueillir. Euh, très heureux de l'accueillir l'année prochaine, d'ailleurs. Et, et pour finir, je voudrais vous dire aussi que euh, la ville de Nice continue à apporter son soutien à l'association et continuera à apporter son soutien à l'association porteuse du, de Nice Fiction. Donc, euh, n'hésitez pas à nous solliciter de nouveau et euh, vous dire enfin que, comme d'habitude, nous avons eu des lauréats pour, ce, pour le concours de nouvelles. Et que, évidemment, c'est bien indispensable, Françoise Michelisa qui dirige la bibliothèque municipale, que nous ayons des jeunes en particulier qui écrivent, que nous ayons des lecteurs, c'est déjà formidable mais des gens, des auteurs en plus, c'est encore plus formidable. Donc merci à ceux qui ont participé d'abord, à ceux qui ont participé au jury ensuite, et enfin aux lauréats qui sont quand même les plus méritants de nous tous. Donc bravo à tous et merci. François vous Moi j'aurais tendance à dire que ce sont les membres du jury qui sont les plus méritants, mais je ne peux pas contrarier mon élu. En fait j'ai été ravie, grand temps d'accueillir l'exposition, parce que l'ex-fiction... Comme chacun d'entre vous, enfin du moins de mes collègues, le, sa, euh, le sait, euh, je suis une fan d'héroïque Fantasy, de science-fiction et autres euh, autre mondes. Euh, donc c'est un plaisir que de vous accueillir. C'est un auteur de grand talent et ben, ma foi, j'aimerais euh, vraiment le rencontrer. J'espère que ce sera possible l'année prochaine. Je suis particulièrement fan de ses ports, je les trouve extraordinaires et de ses maisons sous la neige. Et puis, quant au concours, ça a été un vrai plaisir. Euh, on a découvert des mondes dans, sur un sujet de 2050 qui était un sujet pas simple. Euh, nous nous avons beaucoup discuté, j'ose même dire que nous avons disputé, hein, presque, euh, pour tomber finalement sur un accord pour les lauréats. Euh, nous remercions tout le monde, nous avons passé avec vous un excellent moment, vraiment. Et continuez, surtout continuez à écrire, continuez à essayer d'être publié, continuez à nous, nous amuser, nous faire sourire, nous faire peur. Euh, nous enchanter et, et c'est le principal parce que tant qu'on continuera à écrire, rien ne sera jamais perdu. Merci. Et donc c'est à moi de dire les bêtises traditionnelles qui débutent normalement une section. Donc comme l'a dit Jean-Luc Gac c'est un peu étrange de démarrer un festival sur une inauguration virtuelle, mais puisque le festival est virtuel, donc, euh, je vais dire quand même quelques mots parce qu'on attaque la septième édition et cette édition, c'est quelque chose, hein, c'est un petit peu impressionnant, même pour soi-même, hein, même si on y était. Donc, je voudrais vraiment remercier euh, ben, la mairie qui nous soutient et enfin c'est un soutien qui est important, qui est précieux. On est vraiment heureux d'avoir pu cette année exposer dans la bibliothèque municipale. En plus, le hall est, est vraiment grand. On est heureux de faire découvrir euh, Guillaume Tavernier qui sera présent l'année prochaine à Nice Fiction en présentiel, enfin et donc merci, et puis j'espère que c'est vraiment que le début de plein d'autres expositions et plein d'autres moments. J'ai aussi remercié le Crous qui est avec nous depuis le début, donc on a le plaisir d'aider enfin, à l'organisation du concours de nouvelles. Donc c'est un plaisir double puisque ça concerne la nouvelle, dont l'ice-fiction, on va dire, se fait un petit peu le champion. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. Et en même temps, c'est pour des jeunes, donc c'est important. Comme on l'a dit, que des jeunes écrivent, c'est vraiment la relève et on espère que ça leur donne envie de continuer. Après, euh, je vais quand même remercier aussi bah, l'Université Côte d'Azur hein, qui permet au festival d'avoir lieu depuis les débuts puisqu'ils nous accueillent et qui nous soutiennent. Et donc, en fait, je n'ai pas dit tant de bêtises que ça. Je deviens trop sérieuse avec l'âge. Donc, je vais laisser la parole à Tatiana pour le CRUS, qui va donc nous donner les lauréats du concours de la nouvelle du Crous Mistmo. Merci beaucoup. Et euh, ben, merci, à la... merci à la bibliothèque Lune de nous accueillir. Et merci encore à Nice Fiction d'avoir participé à ce jury. Donc, euh, je vais faire court. Je vais appeler les lauréats leur remettre un petit diplôme et leur remettre euh, des recueils de la nouvelle de l'année PC puisque chaque année, le CNUS édite les meilleures nouvelles euh, voilà, des, des lauréats de, de toute la France. Voilà, donc je vais commencer. Sybille, est-ce que tu viens de tenir le micro si Donc je vais appeler... Alors cette année, on a eu deux premiers prix ex -aequo. Je vais donc commencer par appeler Johanna Magri. Donc premier prix ex pour sa nouvelle dans l'objectif. Félicitations Johanna et voici vos recueils. Tu nous dis un petit mot quand même ou tu t'enfuis euh, Non J'enlève le masque. Bonjour à tous. Euh, ben, déjà, je suis très honorée d'être ici. Et euh, ben, pour moi, c'est vraiment un honneur d'avoir euh, ben, pu croire en moi pour cette nouvelle-là, d'écrire et euh, pour pouvoir être ici aujourd'hui. Merci à tous. Merci Johanna. Ensuite, je vais appeler Boris Monachon, donc premier ex également, pour sa nouvelle L'ère des profondeurs. Félicitations Boris. Et merci d'être venu. puisque Boris vient du merci, merci beaucoup, c'est un réel plaisir d'être ici pour moi. Ça fait longtemps que j'essaye d'écrire, c'est la première fois que j'envoie un concours, donc je suis surpris et très honoré du, du résultat. Donc je vais continuer à écrire, hein, on ne va pas s'arrêter. Et euh, s'il y a d'autres éditions, continuez à envoyer peut-être. voilà Merci. Merci, Merci Boris. Et enfin, la deuxième lauréate, Alexandra Rougier, pour sa nouvelle Curlic Naki et Oreo. Bravo. Alors, ben, merci beaucoup à vous, euh, merci au jury euh, de m'avoir donné cette opportunité. Et du coup, ben, moi je suis étudiante en anthropologie, donc euh, je vais parler un petit peu de ça, parce que c'est lié euh, notamment à l'éducation. Et donc, euh, ben je pense que pouvoir écrire, c'est très important, c'est une manière de parler. Et merci de nous avoir donné cette parole-là. Voilà. Donc ça aurait été notre cérémonie d'inauguration la plus courte, je pense. Mais on vous donne rendez-vous donc vendredi, le festival commence en virtuel, vous avez tout le programme sur le site, donc surtout fouillez, le programme est très riche. Et samedi, pendant la journée de samedi, donc en présentiel à la Bibliothèque Nucera on vous donne rendez-vous pour des tables de jeux de rôle, il y a de l'initiation, il y a des tables. Donc voilà, surtout si vous êtes dans le coin, vous pouvez passer samedi à la Bibliothèque et retrouvez-nous sur les réseaux sociaux, sur le site et à très vite et l'année prochaine en présentiel.